Règle numéro 7. Soyez engagé à 100%. Beaucoup de gens pensent que juste le fait d'aller au boulot est suffisant ils travaillent déjà. Mais pas vous. Vous travaillez en fait réellement lorsque vous commencez et terminez des tâches importantes, lorsque vous obtenez des résultats dont l'entreprise a besoin pour générer des revenus et de la valeur ajoutée. Être un adepte des règles signifie donc que vous allez devoir travailler beaucoup plus dur que tous vos collègues. Ils peuvent se la couler douce, ils peuvent se permettre de se détendre et de se reposer, mais pas vous. Pour progresser, vous devez être engagé à 100%. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de vue ne serait-ce qu'une seconde de votre objectif à long terme. Lorsque vous allez au travail, bossez vraiment. Ceci implique que vous devez être très méticuleux, vous devez faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Cela en vaut-il la peine Mais bien sûr, au royaume des aveugles, vous serez le seul à avoir les deux yeux ouverts et à voir. Vous serez puissant et plus important. Vous vous apercevrez avec le temps que vous n'aurez pas besoin d'en faire beaucoup une fois que vous commencerez à observer la situation avec un peu de recul. Vos relations en deviendront incroyablement fluides, agréables et sans heurts. Mais vous devez réellement être engagé à 100%. Vous connaîtrez ainsi parfaitement votre chemin du succès et, dans toutes les circonstances, vous aurez seulement à vous demander « Quelle est la meilleure utilisation possible de mon temps Est-ce que ceci sert mon jeu ou non ?» Ensemble, dans vous devez vous montrer à la fois vigilant et sérieux, attentif et enthousiaste, préparé, prêt, prudent, alerte et à la hauteur.